C'est trop génial, ce livre! Oh. oh salut! Salut! Je suis en train de lire le, le livre Fanfan et le fabuleux trésor. C'est un super bon livre. Je l'ai trouvé à la bibliothèque. Mmh. Tu connais Fanfan? Il est tellement drôle. C'est un fantôme. Oui, oui, oui! Un vrai de vrai fantôme. Sa meilleure amie, c'est Lulu. Une fillette coquine qui a un chien. Freddy. Mmh. J'aimerais que je te raconte un peu l'histoire. Ouais! <rire> Fanfan le fantôme habite dans un château en ruine. Et comme il pleut ce jour-là, Fanfan et ses amis Lulu et Freddy décident de faire une chasse au trésor. Car il y a sûrement un trésor de caché dans ce vieux château. Oh! J'adore les chasses au trésor! <rire> Enfouis dans une marche trouée d'un escalier, Freddy, le chien, a trouvé un indice. Sur ce papier, il y a une devinette. Dans l'eau, je suis le roi des flots. Sur la terre, je suis figé comme une pierre. Hmm. Dans l'eau, je suis le roi des flots. Euh... Oh! Le roi des flots! Un requin! Mais oui! <rire> tu crois que c'est un requin? Ah ouais. Ouais, un requin sur la terre physique comme une pierre. Non, non, ça ne peut pas être un requin. Qu'est-ce qui va dans l'eau et sur la terre et qui bouge dans l'eau, mais pas sur la terre? Est-ce que tu connais la réponse, toi? Oh, j'ai trop hâte de connaître la réponse et de savoir quel est le trésor! <rire> Fanfan et le trésor est un livre des éditions La Courte-Échelle, écrit par Lily Chartrand, et illustré par Mathieu Benoît.